Chaque mois, dans la famille solopreneur, on a un livre qui nous sert de ligne directrice. Et ce mois-ci, c'est le personnel MBA. Je vais vous parler un peu. De ce livre. Donc, l'idée c'est que euh, l'auteur en fait s'est dit bah tiens, plutôt que de faire un MBA qui coûte euh, 20 000, 30 000, 40 000 dollars, hein, c'est un diplôme euh, post-bac euh, pour les dirigeants, ceux qui veulent créer une entreprise et qui aspirent à des postes de management, euh, euh, ben, il s'est dit qu'est-ce que les élèves font dans ce MBA en fait, les profs leur donnent des livres à lire, tout simplement. Et il s'est dit, je vais compiler tous les livres les plus utilisés, les plus recommandés par les profs dans les MBA de, des États-Unis. Et puis, non seulement il a listé ses livres, mais il a fait un résumé de tous les livres. Et je trouve ça brillant euh, et génial. Et donc… Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous êtes au début ou que vous avez déjà lancé, mais vous savez que qu'il vous manque des fondamentaux, des bases, je vous recommande ce livre. Je vais vous lire un peu le sommet. Hein. Je vais vous présenter. Il y a 11 parties. La création de valeur, le marketing, la vente, délivrer la valeur, la finance, l'esprit humain, travailler avec soi-même, travailler avec les autres comprendre les systèmes, analyser les systèmes, améliorer les systèmes. Voilà, vous lisez ça, vous êtes tranquille, vous avez un 360 degrés de la théorie. Donc, je vous invite à vous procurer ce livre. Euh, et si vous nous rejoignez dans la famille Solopreneur ce mois-ci, euh, vous verrez que par-ci, par-là, je parlerai de ce livre. Allez, ciao, ciao et à très bientôt.